Bienvenue dans ce tutoriel où je vais vous présenter les dictionnaires. Dictionary en anglais. Alors évidemment, qu'est-ce qu'un dictionnaire en c Ça représente une collection de clés et de valeurs. Par exemple, si on transpose ça au dictionnaire qu'on connaît tous, le dictionnaire va comporter des mots, par exemple ici « voiture » et une définition « véhicule susceptible de conduire, porter ou transporter des personnes ou des marchandises ». Alors, ensuite, on peut voir que, euh, de toute façon, on va pouvoir y stocker dans le dictionnaire des mots et des définitions, comme le dictionnaire classique. Par exemple, je vais pouvoir stocker euh, dans le mot un message. Et évidemment, euh, en rapport avec ce mot, on va appeler ça une clé paire, c'est-à-dire que ça va être de paire avec la définition. On va pouvoir trouver, par exemple, « Bienvenue dans mon super jeu ». Ou encore, un pseudo, « The Boss », qui stockerait ici 25 000 points. Alors attention, comme vous pouvez le voir, ce sont des types différents. En c vous n'allez pas pouvoir, euh, dans le même dictionnaire, stocker des types différents. Comme ici, ce, ce ne serait pas possible parce que « Message » est Bienvenue dans mon super jeu », ce sera de type « String ».« The Boss » sera de type « String », mais la définition « 25 000 points » sera de type « Int ». Donc, il faudra vraiment respecter les types au niveau euh, des euh, dictionnaires. Alors ensuite ce qu'on peut voir, on dit mot et définition depuis tout à l'heure Mais en C-sharp on va transposer ça, ça va s'appeler la key, clé en français Donc ça va être le mot par exemple, la référence Et la définition on va l'appeler value, valeur en français Donc ça c'est très important de le comprendre Maintenant comment on va pouvoir déclarer en fait ce dictionnaire Alors c'est très similaire aux listes Pour ceux qui ont déjà suivi mon tutoriel sur la liste Vous allez voir que vous allez euh, y retrouver y trouver des similitudes alors, comment ça fonctionne Premièrement, on déclare à la classe Dictionary. Ensuite, on peut voir qu'entre crochets, on a String. Donc, ça va être la key, la clé. Donc, en transposant avec notre dictionnaire, ça va être le mot, tout simplement. Et cette clé, ici, elle est de type String. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quand je déclare mon dictionnaire, ben, je déclare un type pour la clé et un type aussi pour la valeur. En l'occurrence, ici, de nouveau une string, une chaîne de caractères. Donc là, mon, mon dictionnaire va comporter des clés et des valeurs qui vont être de type chaîne de caractères. Ensuite, on peut trouver la variable qui va stocker tout simplement le dictionnaire, ici, Mondico. J'ai décidé de la nommer Mondico. Et ensuite, bah évidemment, on instancie ça comme n'importe quel objet euh, avec Unity. On dit que c'est égal à un new dictionary, string strings, qui euh, représente en fait ce que j'ai déclaré devant ma variable. Donc voilà comment on va, on va instancier ce dictionnaire et maintenant je vous propose de le mettre en œuvre dans Unity pour qu'on voit un petit peu comment on peut euh, l'utiliser. Nous voilà dans Unity, dans une scène vierge 3D, sur laquelle j'ai apposé ici un empty que j'ai renommé Dictionary, et comme vous pouvez le voir, un script Dico qui est affecté à ce même GameObject. Alors on va utiliser la console ici pour tester le dictionnaire, et on va tout de suite déclarer, éditer ce script, et déclarer évidemment ce dictionnaire. Donc, euh, comme vous pouvez le voir par défaut, j'ai ici euh, System Collection Générique, qui est bien importé, System Collection, ce qui va nous permettre d'utiliser les euh, dictionnaires. Donc la première chose que je vais faire, c'est déclarer ici, mon dictionnaire donc je vais chercher la classe dictionary et je passe ici entre parenthèses enfin euh, entre entre crochets pardon le type donc le type de la clé va être de type string ensuite imaginons ici que je veux faire euh, un système plutôt euh, play player par exemple pour stocker tous les tous les plus hauts scores euh, bah, je vais mettre mon deuxième argument en type int donc je vais l'appeler ici mon dico comme dans la, la présentation et je vais dire que c'est égal à un new dictionary et on va passer de nouveau ici string, virgule, int pour les types. Et évidemment, on n'oublie pas les parenthèses et le point virgule. Donc là, j'ai instancié, j'ai déclaré mon dictionnaire sous la variable mondico. Alors maintenant, comment faire pour ajouter des choses dans mon dico ben, Je vais tout simplement prendre mon dico, la variable point. Et là, comme les listes similaires, je vais faire un add. Donc ce « add » va me permettre tout simplement de passer ici entre parenthèses. On peut voir la clé sous forme de « string » parce que je viens de la déclarer au-dessus. Donc je vais l'appeler par exemple ici euh, « player1 ». Euh, virgule et là on me demande une valeur hein, sous forme de int, donc là j'ai pas besoin de, de double cote parce que automatiquement ça va être un chiffre donc ici je vais mettre par exemple 256 qui va représenter par exemple son score ensuite pour en ajouter d'autres, vous bah, vous doutez bien on va faire exactement la même chose ici player 2 et virgule ici je lui mettre, euh, allez on va changer un peu 78 points et pour le dernier mondico.add on va l'appeler ici player 3 et on va lui mettre un score de euh, deux points par exemple voilà. Donc là j'ai ajouté ces valeurs dans mon dictionnaire Je pense que vous avez bien compris Maintenant comment afficher ces valeurs euh, dans la console Ou l'exploiter dans Unity ben, Je vais tout simplement ici faire un euh, debug.log Pour justement pouvoir afficher une valeur Et imaginons euh, que ici on va la valeur de mon dico Point et là, je vais aller chercher, euh, il n'y aura même pas de point. je vais tout simplement euh, inscrire ici, euh, entre crochets, le nom, ici, sous forme de chaîne de caractère, donc par exemple, si player1, voilà. Ce qui va me permettre de récupérer ici la clé player1 de mon dictionnaire, et donc, en toute logique, ça devrait m'afficher dans la console 256. J'enregistre mon script, on retourne dans Unity, et on lance tout de suite ça pour voir ce qui se passe. Et là, on peut voir que j'ai bien 456 qui s'affiche sans aucun souci. Alors, vous pouvez voir qu'il y a d'autres choses qui vont être assez intéressantes. Ça ressemble vraiment aux listes. Euh, ce qui est sympa aussi, c'est qu'imaginons ici que je mets « Player 4 ». Vous doutez bien que là, je vais avoir une erreur. C'est-à-dire que si maintenant je lance mon code, voilà... Qu'est-ce que j'ai J'ai bien ici « Key not found des Ça lance une exception. Donc, on pourrait utiliser un « try euh, ». Mais il euh, y a une autre possibilité aussi qui est assez intéressante au niveau euh, des dictionnaires. C'est tout simplement euh, utiliser ici la fonction « try get value ». Donc, évidemment, je vais déclarer une variable. Je vais appeler ici, euh, donc qui va être de type « in » parce qu'elle va recevoir, par exemple, les points. Je vais l'appeler « result ». Cette variable, évidemment, euh, je vais l'affecter ici. Donc, je vais prendre mon « dico ». Et je vais aller chercher la méthode tryGetValue. on peut voir qu'entre parenthèses ça me demande la clé donc là j'avais mis player 4 qui n'existe pas et ici ça me demande out euh, sous forme de dans quelle valeur dans quelle variable je dois sortir le résultat ben, je vais tout simplement utiliser la variable que je viens de créer ici donc je vais appeler je vais faire out result ce qui va me permettre maintenant de faire un debug.log de result, pour que vous compreniez bien à quoi sert cette euh, fonction ici, cette méthode, donc j'enregistre, et si maintenant je relance le même code, vous pouvez voir que là, je vais avoir 0 en réponse alors ça renvoie 0 quand ça ne le trouve pas, évidemment, vous l'aurez compris donc maintenant, rien que il est, il est très simple de gérer cette erreur, il suffit par exemple de dire if euh, result égale égale 0, ça veut dire que aucune, euh, aucune, aucun résultat n'aura été trouvé. À ce moment-là, je vais écrire dans la console euh, aucun résultat, par exemple, ou clé absente, hein, parce que c'est la clé. On va dire clé absente. Voilà, trois petits points. Euh, et évidemment, sinon, bah, je vais faire mon debug.log, pardon. Alors, je vais y arriver. Debug.log de result. Voilà. Ce qui va nous permettre maintenant de tester ça. J'enregistre, on retourne dans Unity. Et évidemment, euh, le player 4 n'existant pas, j'ai bien clé absente qui est apparue. Et si jamais maintenant je prends le player 3, je devrais avoir, j'enregistre mon script, je devrais avoir le résultat qui s'affiche sans aucun souci. On peut voir 2 qui est bien euh, le score de mon player 3 ici que j'ai rangé dans mon dictionnaire. Alors vous pouvez voir comment euh, c'est très intéressant, il y a pas mal de petites euh, options euh, disponibles euh, qui vont être assez intéressantes. Alors ensuite comment parcourir ce dictionnaire Alors vous allez voir qu'on a plusieurs façons de faire, la plus simple ici je vous la présente très rapidement avec une simple book for it, j'ai gardé évidemment le même code. Euh, et euh, ici je vais appeler par exemple ici string euh, str, hein, pour string, pour une chaîne de caractères dans quoi Dans mon dico et là je vais avoir plusieurs possibilités donc là keys, toutes les clés donc à ce moment là qu'est ce que je vais pouvoir faire je vais pouvoir faire un debug.log euh, tout simplement euh, bah de str tout simplement. donc là ça va être la clé donc je vais marquer ici euh, key, deux points et je vais concaténer ça avec ma chaîne str ici. donc on va pouvoir récupérer comme ça et parcourir tous les éléments euh, de notre dictionnaire donc je le lance ici et on devrait voir apparaître tous les clés, Donc vous pouvez voir ici key player1, player2, player3 alors évidemment ça c'est pour les clés, mais si maintenant je veux faire la même chose avec les définitions, évidemment là je vais changer int et je vais par exemple l'appeler euh, euh, score, hein. ce sont des scores, dans mon Dico et là je vais plus choisir keys mais plutôt... Values. Et là, ce que je vais faire, je vais écrire ici value et euh, ici je vais concaténer ça avec le score qui va être en fait la définition. Donc euh, si maintenant je lance ça, on va avoir exactement la même chose, mais vous pouvez voir ici j'ai value 456 78 2. Donc toutes mes valeurs sont bien ici affichées euh, dans la console. Alors il y a une autre possibilité aussi si vous voulez afficher les deux en même temps, on va garder ici le for each mais on va ici utiliser key euh, value pair. On peut voir qu'on a ici décroché, donc là ça va nous demander tout simplement euh, le format ici de notre dictionnaire, donc on vous rappelle que la clé c'est du type string, et la deuxième, la valeur, est de type int. Donc ça, euh, je vais ensuite concaténer ça avec, je vais l'appeler item, voilà, dans quoi Dans mon dico de nouveau, voilà. Et ici, maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire bah, Je vais pouvoir faire un debug.log, tout simplement, déjà, de la clé. Donc, je vais marquer ici key, deux points, et je vais concaténer ça avec la variable item, euh, item. Et là, je vais aller chercher key. Et je vais concaténer ça ici avec value, et je vais concaténer maintenant de nouveau avec item.value. Voilà, ce qui va me permettre d'afficher ici, euh, de parcourir tout mon, tout mon dictionnaire et d'afficher euh, les T-Key et les T-Value. Alors, euh, j'enregistre, on va tester ça tout de suite pour voir si tout ça fonctionne dans la console d'Unity. Et on peut voir que j'ai bien Key Player 1, Value 456, Player 2, Value 78 et Player 3, Value 2. Alors, quelques autres points très importants au niveau de la manipulation des dictionnaires, c'est qu'ici, vous pouvez voir, euh, cette clé, là, Player 1, 2, 3, doit être unique, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas exister deux fois dans le même dictionnaire. C'est très logique, si vous prenez un dictionnaire traditionnel, vous n'allez pas retrouver deux fois le même mot voiture dedans, ou alors il y a un petit problème. Alors je vous le prouve tout de suite, parce que, regardez, je vais ici redéfinir mon dico euh, player 3, et je vais lui mettre une autre valeur là. On peut voir que, euh, ici, euh, si maintenant je lance mon code, je vais me récupérer une belle erreur. Évidemment, ici, on me dit « an item with the same key has already been added ». Ça veut dire que, en fait, tout simplement, la clé existe déjà. Euh, élément a déjà un élément, le dictionnaire a déjà un élément Player 3. Donc ça, on ne va pas pouvoir le faire. Par contre, vous pouvez voir ici que, euh, évidemment, 456, les scores, peuvent être identiques sans aucun souci. Si maintenant je relance ça, on va voir que je n'ai plus d'erreur. Euh, C'est vraiment la clé. Hein, qui va être très importante. Alors, ensuite, on va changer la valeur ici, on va mettre 123. Alors, ensuite, il y a d'autres choses aussi qu'on peut voir. Vous pouvez aussi euh, changer la valeur. Par exemple, si player 1, maintenant, je veux modifier son score, qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais faire ici euh, mon dico. Voilà, je vais indiquer ici la clé. Euh, donc, la clé, ça va être par exemple player 1. Euh, et je vais lui assigner euh, tout simplement, je vais dire qu'elle est égale maintenant à la valeur 0. Si maintenant je fais un debug.log, on va même en faire deux pour que ce soit bien compréhensible, de euh, bah, player1, tout simplement, donc mon dico entre crochets player1, et évidemment on n'oublie pas, c'est une chaîne de caractère de mettre les doubles cotes, euh, bah, à ce moment-là, on va pouvoir voir qu'ici je vais passer à 0. Et d'ailleurs pour que ce soit bien visible, je vais le passer ici devant. Voilà, pour que vous compreniez bien, j'affiche 456, je le définis à 0, et ici, il ne hein, m'a même affiché 0. Donc j'enregistre mon script, on va tout de suite lancer ça dans Unity, et on va pouvoir observer que j'ai bien 456, et ici, je l'ai bien défini à 0 dans la foulée. Donc voilà comment vous allez pouvoir redéfinir tout simplement ici euh, le contenu, euh, enfin l'élément, la valeur d'un dictionnaire euh, en fonction de sa clé. Alors Ensuite, qu'est-ce que je pourrais encore vous montrer euh, On pourrait aussi savoir utiliser, par exemple, des instructions comme mon dico. On va tout supprimer ça. Euh, point. Et ici, on va aller chercher, par exemple, « Contain key ». Imaginons que je veux savoir si mon, mon dictionnaire contient la clé euh, « Player 2 », par exemple. Bah, évidemment, là, je vais faire un, une sortie « Debug.log ». Donc ça va me renvoyer true ou false, tout simplement c'est un boolean pour savoir si player 2 est existant. Évidemment là il est existant, donc je veux bien avoir un retour sur true. Par contre si maintenant je mets euh, player 12 par exemple, ici évidemment ça va me renvoyer false. Donc en, encore une autre façon ici vous pouvez voir de tester euh, si une clé est existante. Alors évidemment vous avez la même chose avec contains value. Et par exemple, ici, on pourrait mettre la valeur. Alors là, je vous rappelle que c'est des nombres. Donc, on va mettre ici 2, par exemple. Bah, ça me devrait me renvoyer True, étant donné que Player 3 a bien 2 euh, au niveau de sa valeur. Donc, si on lance maintenant, on peut voir qu'on a bien True. Et si je mets ici 21, qui n'existe pas au niveau des valeurs, eh ben j'ai bien False qui apparaît. Donc, ça, c'est une petite astuce qui peut être assez intéressante. Alors, ce qui nous reste à voir aussi, c'est maintenant, euh, tout simplement... Euh, bah, comment effacer ce dictionnaire dans le code. Bah, par exemple, ici, je vais pouvoir faire euh, un debug.log de mon voilà, qui va me renvoyer euh, tout simplement ici euh, bah, 3. D'ailleurs, on peut le tester tout de suite. On a trois éléments dans notre dictionnaire. Voilà, 3. Euh, ce que je vais faire maintenant, je vais faire euh, mon euh, point Et ici, on va aller chercher clear clear va permettre évidemment d'effacer l'intégralité du dico. Alors je vous le prouve tout de suite de la même manière. Je mets ici le debug.log pour afficher avant le clear et après le clear. Et si maintenant on enregistre et qu'on retourne au niveau de Unity et de la console, on va pouvoir observer que j'ai bien 3 dans un premier temps et ensuite 0. Je n'ai plus aucun élément. Si maintenant je fais une opération dessus, mon DICO est vierge, je vais avoir une erreur. Donc ça c'est dans le cas où vous voulez supprimer l'intégralité du dictionnaire. Et évidemment ici vous avez euh, la possibilité, alors on va faire ici, on va afficher euh, le contenu du DICO Player 1. Décidément, j'oublie toujours. La chaîne de caractère, voilà. Euh, ce qui va nous afficher ça. Et maintenant, imaginons que je veux modifier ici, enfin euh, supprimer player 1. Je vais tout simplement faire mon remove Et là, entre parenthèses, ça va me demander la clé à supprimer. Ben là, la clé, c'est player one. Voilà. Et dans la foulée, qu'est-ce que je vais faire ben, Encore une fois, même principe, je vais afficher le contenu. Et vous allez voir que là, je vais avoir une erreur sur cette ligne tout simplement parce que là, il existe encore. Là, je le supprime tout simplement et là, je l'affiche. Donc si maintenant, je le lance, qu'est-ce qu'on observe On obtient bien 456 et ici, elle n'existe plus. Évidemment, c'est tout à fait logique. Je viens de la supprimer ici avec mon remove. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur les dictionnaires. On peut voir que c'est une présentation euh, assez rapide. Mais euh, bon pour ceux qui voudraient utiliser les dictionnaires et le utilisation s'échappe. Vous pouvez voir que ça est assez simple. Ça peut être bien utile. Euh, alors n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo si cette vidéo vous a plu. Évidemment, euh, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye